Salut à tous, c'est moi pour une nouvelle vidéo, ou plutôt ma première parce que j'en ai jamais fait. c'est pour ça que je vais peut-être pas réussir à, à bien la faire. Euh, c'est une chaîne pour les armes en fait, enfin pas les armes à feu, hein, mais des armes euh, que je fabrique moi-même. Je n'utilise pas sur un euh, être vivant, parce que ça peut même transpasser non. Très Alors pour ça vous aurez besoin d'un élastique. D'une part de ciseaux, d'un scotch, d'un de... géant cure-dent, c'est pour... pour le géant cure-dent. Un géant, hein. surtout vous ne prenez pas un petit, sinon ça ne va pas faire. Vous aurez besoin aussi d'un silovic Vous aurez besoin d'une pince à linge. Alors, déjà vous prenez le silovic et vous retirez la mienne. Vous prenez la pince à linge vous la mettez dessus euh, on va d'abord faire l'arrière alors pour ça on passe surtout à l'intérieur parce que sinon ça, ça risque de se décaler et de se mettre sur la face avant alors on met, on met la pince à linge sur la fin et surtout on serre fort parce que sinon euh, sinon, ça risque de beaucoup de, trop bouger et de, de tout gâcher. Voilà, on fait euh, pour le devant. Surtout, n'oubliez pas, comme moi j'avais fait au début, de mettre l'élastique parce qu'il euh, va être enfermé. Si vous le mettez après, bah c'est impossible en fait de le mettre après. Euh, on mette là, le scotch. Voilà, on va passer maintenant à la phase de tir. Alors, euh, pour la phase de tir, c'est simple, on met le piquet à brochette dans, dans le plastique du chéobic. On met l'élastique euh, derrière. Et c'est simple, je vais tirer sur cette bâche, devant vous. J'ai pas réussi cette fois, mais normalement... Ça marche, je vais recommencer pour je... vous montrer. Donc, là, je suis prêt à y arriver. Hop, hop, voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. Et ici, transpercé, complètement transpercé, ça tient tout seul même. Voilà.